<rire> J'espère que tu vas bien. Moi, grâce à Dieu, je vais bien. En plus, fait, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je vais très bien. Quand je vais poster la vidéo, ce ne sera pas mon anniversaire. Hein. Mais quand je, je là, là, aujourd'hui même, c'est mon anniversaire, donc je vais très, très bien. Merci Seigneur. C'est un nouvel jour. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour moi un sujet de joie. Et c'est un sujet de joie parce que j'ai une année en plus. Je grandis. Hein? Ah oui, oui, oui, oui. oui. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo improvisée. J'ai lancé un sondage sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, n'hésite <rire> pas à le faire. Je te mets mon Instagram en bas, en haut, à droite, à gauche, où tu veux, mais toutes les façons, c'est même dans le fil en bas de la vidéo. Tu sais, là où il y a toutes les informations donc la majorité pense que les couples mixtes, donc de religions différentes, c'est pas possible. Et la majeure partie des personnes pense que c'est à l'enfant de choisir sa religion, qu'une religion ne peut pas être imposée. Donc pour moi les couples mixtes, est-ce que c'est possible ou pas En fait, hey, comment dire Pour moi déjà, je fais du cas par cas. Mais il y a la parole, un verset de la Bible, qui dit clairement, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Si je devais juste me référer à ça, moi je te dirais, je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Bien qu'on est d'accord, Dieu, il n'a pas envoyé la religion sur la terre, hein? il a envoyé Jésus. Déjà pour commencer. Donc, à partir de là, on pourrait se dire, bah, la religion, c'est rien, parce que de toutes les façons... Euh, on croit si les deux personnes croient en même dieu y en rien c'est rien mais en fait c'est quand même quelque chose la religion c'est quand même selon moi un mode de vie dans une religion tu as des choses à faire des choses à ne pas faire tu as, as un cadre tu as des règles ça te fera mal de te rendre à l'église et que ton mari il est chez toi par exemple toi tu vas à l'église moi je vais à la mosquée tu vois compliqué. Ensuite, concernant l'enfant, est-ce que c'est à l'enfant de choisir? Oui, pour moi je pense que c'est l'enfant qui choisit parce qu'on choisit tous ou non euh, d'appartenir à tel groupe, à telle religion, à telle autre chose. Là où en fait nos valeurs, on sent que ouais c'est la vérité, tu vois. Mais toi maman chrétienne et toi papa musulman, ok? Vous êtes ensemble. Ton enfant te dit, ah maman euh, je vais à la mosquée demain. Mmh, tu dis, mais pourtant la vérité, pour toi la vérité se trouve à l'église. Il va à la mosquée. Tu crois que ton cœur ne va pas se déchirer Tu crois que tu ne vas pas lui donner des, des petits trucs en, genre en douce, tu vas lui dire oh, « Tu sais, chérie, euh, tu vas vendre... <rire> » Vous allez entrer dans un, un conflit d'intérêts. Vous allez être là chacun à vendre votre religion pour que l'enfant choisisse sa religion. La Bible s'est marquée aussi « Instruis ton enfant dès son plus jeune âge. » À partir de là, ça veut dire que quoi Moi, chrétienne, ma Bible me dit « Instruis ton enfant dès son plus jeune âge. » C'est à dire que chaque jour, je vais lui instruire les choses de la Bible, de l'Évangile. C'est l'enfant qui choisit. Mais nous, parents, nous, parents, je hey, j'ai pas encore d'enfant, mais je vais dire futurs parents ou parents déjà, <rire> euh, c'est notre rôle à nous aussi d'inculquer l'enfant. Donc L'enfant à 5 ans, ce n'est pas lui qui va te dire je vais à l'église ou pas. Même à 12 ans, il ne va pas te dire je vais à l'église ou pas. Non, si tu vas à l'église, tu vas emmener ton enfant à l'église. Tu vois ou pas Parce que tu dois l'inculquer. Il va apprendre ça où À la maison Non, tu dois l'emmener quand même. C'est comme l'école. L'école, euh, on te dit que ce n'est pas obligatoire à partir jusqu'à 16 ans. Mais de 3 ans à 16 ans, l'enfant doit être à l'école. Il doit connaître quelque chose. Il doit connaître pour pouvoir faire son choix. Soit, de, soit je continue l'école, soit je ne continue pas l'école. C'est pareil, tu vas à l'église. L'enfant va choisir, si soit je continue aller à l'église, soit j'arrête d'aller à l'église. Tu l'emmènes vers Jésus. Une fois que tu l'as posé devant Jésus, c'est lui qui décide ou pas d'accepter Jésus ou non. Il y en a qui dit ouais, mais euh, tu sais... Euh... C'est pas très important, la religion, le choix de religion, parce qu'on a le même Dieu. Je suis désolée, hein? mais moi, une religion qui ne reconnaît pas Jésus comme étant le Fils de Dieu, même si s'ils prônent euh, des, des, des, des valeurs qui ressemblent à celles que je prône, que ma religion prône, on n'a pas le même Dieu. Ensuite... On ne contrôle pas ses sentiments. Ouais, bah, c'est pour ça que, petite anecdote, moi, quand j'ai rencontré mon mari qui est actuel, je savais que jamais je ne me marierais avec quelqu'un qui n'est pas de la même croyance que moi. Il n'y a pas de la religion. Enfin, qui n'est pas chrétien, en tout cas, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, le premier, ferai pas le premier jour, hein, Mais tu sais, moi, franchement, je n'ai pas tardé à demander tout ce que... Hé, hey, moi, pour faire mes choix, ça, je pars un peu en... en, en... À côté mais quand j'ai rencontré francis je lui ai demandé est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels ou pas sache qu'avec moi si tu te mets avec moi c'est pour viser le mariage pas pour euh, deux années trois années on part dans une relation on se dit on vise le mariage après ça passe ça passe ça passe pas ça passe pas mais c'est pour le mariage troisième chose je lui ai dit j'espère que tu crois en jésus j'espère que tu crois que je suis fils de dieu parce que ça c'est mes croyances moi je suis chrétienne évangélique je crois en dieu et si toi ta croyance est autre mon coco, ce n'est même pas la peine de continuer à parler avec moi. On peut parler amicalement, mais ça ne sera jamais plus. Tu vois, j'ai posé au début d'une relation, mon gars. Pose tes règles. Pose tes... Fais un cadrage, hein? Cadrement, cadrage, tout ce que tu veux. Yeah? Voilà. Pour que les choses soient claires, pas te mettre dans une relation compliquée. Ah, il ne faut pas venir casser la tête. Et on ne contrôle pas ses sentiments, mais dans la Bible, c'est marqué « Ne réveillez pas l'amour avant l'heure. » Pour ne pas souffrir, Dieu il connaît très bien que quand tu es amoureux, sentiments aïe aïe aïe a Dieu qu'est-ce qu'une femme par amour peut pas faire une femme qui est amoureuse peut renoncer à beaucoup et un homme aussi hein, mais je parle de femme parce que je suis une femme à beaucoup de ses convictions par amour Dieu te dit, ne réveille pas l'amour avant l'heure garde ce conseil sois prudent demande à jésus toujours avant d'entamer une relation demande à jésus toujours confirmation ah! donc en fait cette vidéo c'était pour te donner mon avis sur le sujet j'ai te cité quelques versets bibliques. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. C'est ma vérité à moi, Caroline. Ce n'est pas ta vérité. Ce n'est pas la vérité de tout le monde. Ce n'est pas la vérité absolue. Je ne, je ne détiens pas la vérité absolue encore et encore et encore et encore et encore. Je ne suis pas pasteur, donc je n'ai pas fait d'études de théologie tout ça. Là, je te parle comme je parlerai à une amie. Ok Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais en vrai, les gars, je pense que euh, pour éviter de se trouver dans des, des, des situations de couple compliquées, essayons de nous faciliter les choses aussi. Soyons un petit peu intelligents. Essayons de, de, de faciliter parce que hey, c'est compliqué l'amour des fois. L'amour, ce n'est pas juste dire « je t'aime, je ne t'aime pas », c'est accepter certaines choses, refuser certaines choses. Tu vois, y a, y a, l'amour, c'est compliqué. Donc, ne rajoute pas à cela des choses que tu pouvais éviter, tu vois. Essayons d'être sage avant d'entamer chaque relation. Demande à Dieu, hey, « Hé, Jésus, est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu es d'accord Est-ce que celui-là, il est même pour moi Est-ce qu'il n'est pas pour moi ?» Il faut vraiment que nous soyons intelligents de temps en temps. et la sagesse On t'a dit, prends la sagesse comme sœur, hein, je crois, ou comme amie. fais d'être ton allié ah, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo, euh, tu l'auras comprise. Et puis, euh, je te souhaite de passer une bonne journée, que Dieu te bénisse. Bénisse ta famille, tes projets familiaux euh, et personnels. Et puis, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!